Le seul moyen pour toi de rester pauvre. Oui, le seul moyen pour toi de rester pauvre. Dans cette vidéo, je vais ce que tu dois faire si tu veux rester entre guillemets en position. Et quand je parle de pauvreté, ce n'est pas bien évidemment une question d'argent, c'est une question de choix. Le choix de pouvoir justement potentiellement quitter ton emploi si tu en as envie, mettre sur pied des projets personnels et surtout être en sécurité financière. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux justement savoir comment entre guillemets quitter la pauvreté, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu auras accès à une toute nouvelle masterclass où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier. Quand je parle de profiter qu'est ce que ça veut dire c'est que aujourd'hui on est dans un système où on nous oblige à travailler de 9 h à 17 h tous les jours pendant 45 ans après je sais pas une vingtaine 25 années d'études et après la vie s'arrête ce n'est qu'au bout de 65 70 ans que tu commences potentiellement à profiter de la vie Mais on s'entend on s'entend bien c'est un peu dommage c'est un peu dommage et malheureusement le système ne nous a pas appris à finalement quitter ce système-là, finalement Quels sont les leviers, quelles sont les stratégies qui vont te permettre aujourd'hui de pouvoir quitter, entre guillemets, cette pauvreté Quand je dis pauvreté, c'est pas bien évidemment une question d'argent, c'est une question de choix. Il existe des personnes qui gagnent très bien leur vie hein, avec 10 000, 15 000 euros par mois et qui, finalement, bossent de 8 heures à 8 heures, voire plus. ne sont pas épanouis. Des fois, il y a des cas de divorce. Des fois, il y a des cas de, de maladie même. Il y a des personnes qui ont perdu la vie à cause, à cause de burn-out multiples, alors que en parallèle, il y a des personnes qui gagnent peut-être dix fois moins, 2000 3000 par mois grâce à des stratégies d'investissement, grâce à des entreprises en ligne. Donc, si tu ne le sais pas, moi également, je suis ce qu'on appelle un infopreneur. Je vends ma connaissance sur Internet et ça me permet de travailler partout dans le monde avec mon équipe. Aujourd'hui, on est à Cribi avec une bonne partie de mon équipe. On a environ cinq. J'ai également invité ma famille à venir passer de séjour ici. Donc ça permet également d'allier plaisir, travail, expérience et qui dit expérience dit souvenir. Euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui on est tous, en tout cas on a tous envie de, de, de, de quitter cette terre avec de bons souvenirs qu'on aura passé avec les personnes qu'on a croisées dans notre vie. Donc clairement, quelles sont les stratégies aujourd'hui Et qu'est-ce qu'il ne faut pas que tu fasses Premièrement, il ne faut pas que tu comptes sur ton boulot. Déjà il faut que tu prennes conscience de ça, si tu comptes que sur ton boulot pour entre guillemets, assurer tes vieux jours, pour assurer la sécurité, sache mon ami que tu es en grand grand grand danger, parce que une situation comme celle-ci, je pense que tu as vécu la crise du Covid comme tout le monde, tu vois ça nous a un peu secoué, euh, ça nous montre que ce système qu'on nous a tant vendu depuis qu'on est enfant ne fonctionne plus en fait, tout peut s'arrêter du jour au lendemain on peut te gérer du jour au lendemain, tu peux perdre ton emploi du jour au lendemain, même la banque peut mobiliser tes fonds du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour contrer cela Il existe plusieurs solutions, notamment l'investissement immobilier et l'entrepreneuriat. L'un comme l'autre va te permettre de pouvoir générer une certaine liberté. Liberté de choix, liberté géographique et également liberté financière. Malheureusement, l'un est plus difficile que l'autre. Mais l'un peut te permettre d'être plus libre que l'autre. L'entrepreneuriat, pour moi aujourd'hui, c'est le moyen le plus rapide d'atteindre sa liberté financière. Si tu es bon dans un domaine, si tu, es, si tu as, si tu as eu, vécu une expérience, une douleur, si tu as certaines compétences, tu vas pouvoir justement capitaliser dessus pour aider un grand nombre de personnes à justement résoudre le même problème que tu as pu résoudre. Un peu comme moi avec l'investissement immobilier. Si... Tu as des projets, si tu, as des, si tu es bon dans la conception de produits, si tu as des produits avant, tu peux également utiliser Internet pour faire connaître ton produit au plus grand monde. Je vais également te parler d'investissement immobilier. Aujourd'hui, l'investissement immobilier a permis à bon nombre d'entrepreneurs de devenir libres financièrement et également de se bâtir une richesse phénoménale. Pour ma part, j'ai pu investir plusieurs millions en immobilier. Donc aujourd'hui, j'ai un patrimoine personnel à hauteur de plusieurs millions. Et c'est ce qu'on enseigne également à nos participants. Ce qui nous permet de nous enrichir de trois manières grâce à l'immobilier. Tu as ce qu'on appelle le cash flow. Donc ça, c'est ce que la plupart des personnes connaissent. C'est la différence entre tes revenus et tes charges. Tout simplement, ça rentre dans ta poche. Tu as ce qu'on appelle également le capital. Parce que tous les mois, tu amortis du capital. Tu peux amortir 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 de capital. Certes, tu ne touches pas l'argent, mais le jour où tu revends ta propriété, tu pourras en bénéficier pleinement. Et tu as également ce qu'on appelle le gain en capital, l'équité, la prise de valeur, la plus-value. Ça, c'est lorsque ton logement s'apprécie avec le temps. Tu peux également la créer en améliorant ton logement, en l'optimisant, en créant de la valeur. Donc aujourd'hui, ce que moi je te propose justement, c'est de nous suivre. Car ça fait plusieurs années qu'on véhicule ce message à un très grand nombre de personnes. Il y a également beaucoup d'autres personnes sur Internet qui le font. Et beaucoup de personnes sont sceptiques parce que c'est sûr que Déjà, le scepticisme, c'est un entre guillemets pour moi, c'est un vilain défaut dans le sens où il faut un minimum se renseigner. Parce que je suis sûr qu'au fond de toi, tu ne t'étais pas dit que voilà, je passerai ma vie à travailler de cette manière, à subir, etc. Il y a beaucoup de personnes qui subissent. Il y a également beaucoup de personnes qui aiment ce qu'elles font. Je suis pas en train de dire qu'il faut quitter son emploi du jour au lendemain. Bien évidemment, non. Mais c'est au moins d'être en sécurité. Être en sécurité pour toi-même et être en sécurité pour ta famille. Et surtout, mettre en sécurité ta famille. Car dans ces temps d'incertitude... On ne sait pas de quoi demain est fait. Et moi également, je ne veux pas dire que j'ai de la peine pour la génération suivante, mais c'est que j'aimerais pouvoir laisser quelque chose à mes enfants pour leur rendre la vie moins difficile. Parce que oui, ce sera compliqué. Rien n'est facile dans la vie, mais je pense que dans les années qui vont venir, avec ce qu'on a vécu, ça va être de plus en plus compliqué. Donc si tu apprécies cette vidéo, je te demande une chose. Si tu as l'âme d'entrepreneur, l'âme d'investisseur, s'il te plaît, regarde dans le lien juste en dessous. Tu auras accès à une masterclass. Aujourd'hui, on a accompagné des milliers de personnes. On est les seuls au Canada francophone à parler d'investissement immobilier à l'international. Mexique, France, Canada, euh, Indonésie, Afrique francophone, états unis également. Regardez le lien juste en dessous et par la suite, on pourra en discuter. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre un en immobilier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'est Florent de Gloire, l'investisseur. À très bientôt. Ciao.